lance sa prochaine recherche collaborative sur l'innovation participative. Qu'est-ce qu'une recherche collaborative En deux mots, une recherche collaborative est un dispositif de recherche partenariale qui met en conversation vos problématiques avec la recherche en sciences humaines et sociales. Pendant six mois, nous créons une communauté inter-entreprise qui vous permet d'échanger et de construire des pistes de solutions sur un sujet stratégique pour vous. Bonjour, je suis Philippe Tramorne, je travaille à la transformation du groupe Orange, entreprise que vous connaissez bien, et qui a aujourd'hui plus que jamais la volonté de poursuivre sa transformation avec une condition, celle qu'il est essentiel d'associer largement les salariés à tous les travaux, toutes les actions qui sont destinées à améliorer le fonctionnement de l'entreprise, à accroître euh, euh, l'efficacité euh, pour nos clients, à imaginer de nouveaux produits, de nouveaux services, bref, à innover. Vous reconnaîtrez certainement dans mes propos les démarches l'innovation participative que de nombreuses entreprises comme Orange ont déployées ces dernières années. Bonjour, je suis Sophie Clégeant, directrice du programme OSE Prenons l'initiative chez Orange. L'innovation participative chez Orange, c'est aujourd'hui plus de 90 000 salariés qui la pratiquent dans 18 pays du groupe. Notre programme OSE inscrit l'initiative au cœur des modes de fonctionnement d'Orange pour en faire un ressort quotidien et un levier d'engagement et de performance au service de chaque transformation locale. OSE permet à chaque acteur, salarié, manager, directeur d'entité ou de pays, de s'engager dans l'action, que ce soit pour avoir plus d'impact dans son travail, engager le collectif, innover ou encore faire évoluer de nouveaux services. OSE propose à travers le réseau social d'entreprise quatre dispositifs accessibles à tous, complémentaires et à la carte que ce soit l'amélioration continue ou encore le mur d'idées, en passant par les défis de l'innovation ou l'entrapreneuriat. Alors évidemment ces démarches ont beaucoup évolué, dans le temps, pour des raisons d'efficacité principalement, mais elles ont surtout récemment pris une importance toute particulière du fait de la grande période d'incertitude que nous connaissons, avec la crise sanitaire notamment, et qui ont montré toute l'importance de l'émergence des pratiques nouvelles à tous les niveaux de l'entreprise et notamment sur le terrain. Et donc nous sommes plus que jamais déterminés à donner plus d'impact à notre démarche d'innovation participative. Nous sommes bien conscients que cela nécessitera certainement d'opérer certaines innovations, d'adopter et de déployer quelques stratégies nouvelles, mais nous souhaitons tout d'abord prendre le temps de la réflexion et de l'échange avec d'autres entreprises qui partagent des réflexions semblables, échanger nos idées, les croiser, partager ce que nous avons appris pour, je l'espère, à la fin, faire émerger une proposition qui sera plus forte et plus riche. Et c'est pour cela que nous avons choisi de rejoindre et de soutenir cette initiative de recherche collaborative sur l'innovation participative avec Conseil Recherche. Si vous vous posez les mêmes questions que nous, nous serions ravis de travailler avec vous dans cette recherche collaborative. Nous sommes absolument ravis de lancer cette nouvelle recherche collaborative en partenariat avec Orange et nous espérons que vous rejoindrez cette aventure apprenante.